Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui, petite intervention sur un nid de frein asiatique dans un arbre à peu près à 3 mètres de haut. Allez, je vous montre ça. Vous allez voir, quand même, il est pas mal pour un mois d'octobre, même voire presque novembre. Regardez, il est juste en haut, là. Donc, euh, juste à côté de résidence. Donc, là, vu, ça reste quand même très dangereux. Donc, je m'habille et on va préparer tout ça. C'est parti pour le combat. Regardez ça. Il est vraiment gros, gros, gros le Allez, plus pour moi j'ai pas trop le temps de rester là. Beaucoup d'interventions aujourd'hui. Comme il est pas mal gros, on va essayer de citer un peu de couleur un peu partout. Bon c'est ouais, il y a quand même une attaque. du monde. On une quand même très très dangereuse. Je vais essayer de voir un peu l'intérieur. Bon bah les bébés hein. c'était une très petite vidéo très très craquée hein ah, est Ce que je vais faire, je vais... Ah, okay. je vais laisser laisser un gopro là. Et je vais vous montrer un truc. Genre... Ah. Souvent les gens me demandent comment la GoPro est attaquée. Mais regardez, regardez moi ça. Voilà comment les drones attaquent la GoPro. il faut laisser agir il faut laisser agir et voilà et dans deux semaines je viendrai l'enlever parce que vous avez vu à côté il y a une résidence que les voisins ils ont fait que les gens se plaignent tout le temps dans 15 jours je viendrai enlever le lit bon, j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt les lévées